Bonjour tout le monde, c'est The Good Guy. Aujourd'hui deuxième vidéo sur le nouveau euh, Monster Quest de, euh, de, euh, de... Non, de Monster Quest de Monster Quest. Euh, voilà. Et euh, bon, vous avez peut-être vu justement le, mon guide sur la, sur la première quête avant de venir euh, sur celui-là. Donc si c'est le cas, ben bah, euh, si bah, merci déjà, parce que cette vidéo a eu énormément de succès, enfin a eu pas mal de succès, euh, pour le travail que ça m'a demandé, je trouve ça pas mal. Donc aujourd'hui, euh, je vais faire un guide justement sur la jungle, euh, donc second, euh, actuellement second euh, endroit où on peut aller pour l'instant dans le jeu. Donc comme j'ai dit, on ne peut y accéder qu'au niveau 10, donc... Euh, Attendez d'être au niveau 10 avant d'y arriver. Et donc je vais commencer directement le guide. Voilà. Donc une fois que vous êtes niveau 10, vous pouvez aller direction la jungle. Et donc ici vous avez euh, quelques petits trucs. Donc ce sont les euh, toutes les têtes des mobs de la. Ce sont toutes les têtes des mobs de la jungle. Donc là ici nous avons. Euh, je vais faire un truc plutôt cool. Euh, les têtes.. Il euh... ah, y, y a un truc chelou avec le vent, il faut vraiment que j'enlève le vent sur les, euh... les... Bon ça fait un peu étrange, donc là nous avons l'orc éclaireur, monstre de base niveau 3 que vous allez croiser juste après. Ensuite nous avons euh, l'ogre guerrier, l'ogre d'élite qui sont tous les deux des sbires, l'ogre assassin qui fait un peu plus mal mais qui a moins de vie que l'ogre les... que d'élite. Nous avons ensuite le chef orc, euh, premier boss de la jungle. Et là nous avons l'ogre qui spawn après plusieurs éliminations de chef orc, puis nous avons le seigneur orc euh, qui spawn après plusieurs éliminations de, euh, ogres de la jungle et qui fait spawn euh, 3, euh, 4 chefs orcs. Et donc quand on tue un seigneur orc habituellement il y a un autre ogre de la jungle qui spawn. Et là nous avons un mob exclusif à la jungle qui n'apparaît qu'en termes d'événements. nous avons le... je crois c'est sage démoniaque Oui nous avons donc le siège, le singe démoniaque Et donc ici nous avons les deuxièmes types d'ennemis qu'on peut croiser dans la jungle C'est à dire les squelettes Donc nous avons euh, les squelettes maudits, enfin les guerriers maudits Nous avons ensuite euh, va et Retros Et nous avons, il euh... ah, y a un problème Je... On va faire comme ça Nous avons ensuite guerriers maudits Les ossements euh, qui sont qui sont globalement du one shot qui ne drop rien et nous avons ensuite bon Vaderetos euh, Vaderetos et euh, Vadelordès qui n'est pas sa tête justement c'est pas sa tête donc voilà dès que nous arrivons dans la jungle euh, nous passons par cette sorte de petite arche qui, ah ben, euh, qui je trouve assez stylée personnellement euh, et donc nous arrivons dans le premier euh, embranchement de la jungle. Donc, plutôt vers la base, c'est genre une zone de récolte. Et là, c'est plutôt la zone qui va nous intéresser. Donc ici, spawn de guerriers euh, orques euh, normaux. Euh, global. Voilà, c'est très global. Et, et là, euh, nous avons une ancienne porte qui était euh, utilisée dans la V3 pour une zone d'event. Mais euh, ce n'est pas ce qui nous intéresse parce que là, nous sommes en euh, V4. Et donc là, quête principale, Mestra. Moi, moi je l'ai fini mais en principe je vais vous dire un truc et euh, en gros je vous expliquerai plus tard en gros. je vous expliquerai plus tard parce qu'on n'est oh. pas encore à ce stade là de, de la jeune. donc ici deuxième euh, autre euh, autre embranchement donc ici nous avons l'arène 5 as euh, et d'autres lieux de récolte et là bas nous avons le truc qui nous intéresse vraiment pour l'instant ça veut dire euh, la zone event et euh, enfin l'ancienne zone event et euh, l'arène euh, l'arène plus épais et l'endroit où spawn le chef orc et c'est donc là vraiment que ça nous intéresse parce que c'est là euh, c'est là qu'on va trouver le plus de monde surtout la nuit où il y a un taux euh, de spawn d'orc assez important et euh, un taux de drop assez important aussi au niveau des clés parce que ce, la ruine enfin euh, la jungle a ah, tout comme le tout comme le camp gobelin un donjon maintenant enfin pas maintenant il était déjà avant Bon ici spawn d'ossements aucun boss lié à eux Voilà c'est juste des des, ouais, des des trucs qui spawn shot Ici, nous avions un ancien euh, spawn de boss lié aux ossements, mais qui n'existe plus maintenant. Hop là, je prends ça. Euh, et là, ici, nous avons l'arène euh, Orc, les notable de, de la jungle. C'est le lieu où va se trouver la plupart du temps les joueurs qui farm, euh, soit là, soit dans l'arène. Donc, je vais prendre euh, un bon point de vue pour montrer. Donc là, voilà, vous, vous voyez une personne là-bas en train de fermer. et donc cette arène euh, elle comporte différents lieux de spawn pour le pour le chef orc donc nous en avons un euh, ici nous en avons un qui se trouve au dessus là que nous accédons par cette tranche là nous en avons un ici et nous en avons un là bas donc le chef orc euh, spawn après quelques kills de orc il est pas très il peut faire mal au début le, le chef orc vraiment peut faire mal et j'aimerais bien en faire spawn hein, pour, euh, pour euh, vous montrer à quoi il ressemble et je ferai des élites en, en, en, en chaque partie là je vous montre juste les lieux de spawn et, euh, et tout le reste voilà. Donc, ah voilà donc chef mort ici voilà Bon, clairement pas avoir de chance, j'ai rien compris. Voilà. Donc le chef orc euh, drop du stuff orc qui peut être utile au début de l'aventure si vous n'avez pas encore de stuff souterrain. Alors voilà, je vous rappelle parce que l'ogre de la jungle vient à peine de spawn. Donc euh, je te tuer un chef orc et il vient de spawn. Donc deux lieux de spawn possibles soit il spawn euh, en haut du temple, soit il spawn ici. Et je vais viser pour le haut du temple en premier parce que c'est plus facile après à se positionner. Euh. Il me semble que c'est plus facile à propositionner donc je vais faire slash MT ici. Donc monture, si vous n'en avez pas une, il est impossible d'en acheter à la capitale. Et voilà, il est là. Hop de la jungle qui fait un peu mal. Et en gros si vous le tuez en ayant commencé la tête tout à l'heure, là il faudra le changer. Vous allez arriver en arène 5 que je vais vous montrer directement après. Et voilà. Moi il m'a rien drop évidemment, mais vous vous allez arriver dans la dans l'arène 5AS qui se trouve se trouve là bas donc prenons maintenant notre route pour voir ce qui va se passer donc nous sommes donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur une zone de récolte donc euh, voilà pour ici on peut fermer le métier d'arboriste et d'aventurier la laine est très bien enfin euh, euh, la jungle est très bien pour fermer le métier d'aventurier donc ici, nous avons un premier euh, spot de minage avec du cuivre et du fer, que je n'ai pas récupéré maintenant parce que voilà je suis en euh, Et ici, nous avons l'arène 5 L'arène, vous finirez euh, si vous battez euh, l'ogre de la jungle avec votre quête. Donc attention, il faut que vous, vous le tuez. Il faut que vous, vous le tuez, sinon ça ne marchera pas. Et donc, c'est une arène assez cool. Et en gros, euh, vous free spawn 5 As et vous devrez l'affronter. Bon, évidemment, ce ne sera pas la, la puissance du 5 As de la V3 parce qu'on s'en sou, souvient de ça. Ceux qui, ceux qui connaissaient déjà le 5 As avant se souviennent de quoi je parle. Enfin, savent de quoi je parle. Voilà. Et donc, euh, s'entraîner sans plus attendre, je vais donc parler euh, des euh, des différents genre autres espèces que l'on peut trouver dans la jungle. Et... Ouais Il tombe mieux au plafond Parfois, il se fait de mal, c'est très marrant euh, Donc, il n'a n'a que un euh, lieu de spawn Et c'est un archer Et vous pouvez drop des stats squelettiques sur lui Et Van Lordes va apparaître et ça c'est très très bon Parce que, euh, justement, il est assez rare Et il drop des ruines euh, Et justement, j'ai eu vachement de chance euh, Ce coup-ci, avec euh, Avec va va de Lordez. donc va de spawn ici à côté d'une mine Qui est peu connue euh, D'une mine euh, Qui va assez profond Et qui est très peu connue des joueurs Et c'est très cool parce que du coup Il n'y a pas souvent de joueurs qui ferment enfin, Mais c'est un bon spot Et donc euh, voilà, va de Lordez va arriver ici et il n'a pas le même skin Que sur le monstre d'ex Bon c'est pas cool. euh, Et donc vous pouvez drop sur lui évidemment sur chaque mode, vous pouvez drop des euh, c'est qui lui <rire> Dispons-nous lui Voilà Donc, première salle assez basique, un peu lumineuse là justement, je, trouve, je la trouve jolie de là. Je vais prendre un petit screen. Euh, donc ici, un puits de lave, ici euh, des hôtels sur le côté, un autre puits de lave ici. Vous pouvez jouer avec le puits de lave si vous si vous n'êtes pas totalement confiant avec vos armes, ce que je fais assez souvent. Bon, après, après maintenant, j'ai une bonne armure, j'ai l'armure lutin qui est euh, protection 6, solidité 7, donc les mobs vont font un quart de dégâts. Faut quand même une assez bonne armure avant de s'y av aventurer quand même Parce que c'est pas évident non plus Le, le faire en solo même avec cette armure c'est très compliqué Parce que j'ai un petit debuff dégâts Et les modes de la salle 3 font vachement mal euh, Débrouiller le boss de la salle Qui est Melma Qui spawn sur ce truc euh, voilà Donc, deuxième salle. Euh, donc, deuxième salle. Euh, ouais, c'est une salle de podium. Il n'y a rien de particulier à ajouter sur cette salle. À part qu'il y a des petits hôtels de part et d'autre. Du feu là-bas que vous pouvez utiliser aussi. Le feu très utile dans ce donjon. Par exemple, pour ceux-là qui font assez mal. Regardez, deux coeurs partout. Euh, et en gros, il faut tuer ceux-là pour faire apparaître le prochain boss que j'appelle euh, qu Senas Il y a d'ailleurs très bien son nom parce que. Bah il fait des frappes à la John Cena littéralement. Un nom qui est marrant Regardez ça. Son nom est John Cena Regardez ça. Regardez ça. Hop là, boum Mais <rire> ça me fait rire. ça me fait rire. Euh, donc faites attention justement au guerrier maudit euh, noir. Donc troisième salle, euh, très belle d'ici d'ailleurs. Map de parcours. Euh.. Non map de parcours, je vous conseille de prendre la gauche. Et donc faites un peu attention quand même où, euh... Faites attention, attention si vous n'êtes pas à bon niveau, il y a des, des orques euh, qui spawnent en bas qui peuvent vous faire très mal. Au bon, moins en principe, je m'en fous un peu. Donc faites simple parcours, simple salle de parcours entre les, deux, entre les deux étapes. Hop là, vous sautez ici et vous avez la salle suivante ici qui est certainement la plus compliquée du donjon. Et donc salle 3 qui est vachement jolie comme ça d'ailleurs. Et donc là les mobs font très très mal Donc je vous conseille de vous procurer armure de pierre C'est un sort qui vous augmente Votre résistance de 1 Il vous donne l'effet résistance 1 Je ferai un épisode sur les sorts Je ferai un épisode sur les métiers Je ferai un épisode sur euh, Je ferai un épisode genre sur euh, Où je présenterai 3-4 métiers Mais peut-être pas tous à la fois quand même Euh en fait, si vous tapez avec une arme qui est trop forte pour votre niveau, ou si vous portez une armure qui est trop forte pour votre niveau et que vous faites taper, vous prendrez des dégâts en plus, et de la blindness, et euh, de la weakness. Ce qui est arrivé avec celle que j'ai là, qui n'est pas adaptée à mon niveau, et oh mon dieu, what the fuck. Bon, regardez, celle-là est niveau 40. niveau 40. C'est celle que j'utiliserai quand je serai niveau 40, et en gros, en le mettant dans le premier slot, les stats s'affichent, enfin les stats euh, s'actualisent. Donc genre, elle est régène mana 8, donc c'est ce qui me permet de régénérer plus que mon mana. Et pour l'ordre, c'est bracelet, bague et, et euh, collier. Voilà, comme ça. C'est un peu des trucs rapides que je peux dire, un peu, durant la salle. Et il faut que je mette aussi mon armure de pierre, parce que ceux-là font vachement mal. Ah, Salel, voilà. Salel, petit boss euh, archer qui a du recul avec son arc donc faites attention enfin, il a du punch quoi genre euh... t as, t as gaffe. donc la salle 3 est pour moi la plus compliquée du donjon euh, ruine et de moins euh, à cause de son boss qui a du recul et de ses sbires qui font si mal voilà donc salle euh... Euh, passage euh, numéro 3 Allez, bon. nice donc Salle numéro 4 En gros c'est juste un simple passage de lave Avec des petits squelettes qui nous attendent ouais. Prêtre c'est hop euh, Allez donc Simple parcours comme ça Moi je vois pas grand chose mais vu que je suis habitué Ça va Et en plus là si je tombe j'ai assez dit pour pas crever Let's go Et donc là Salle du boss très belle salle Très très belle salle je trouve Franchement là c'est Ah De Adrial ok Bon oh, c'est cool C'est qui le con qui est mort là Euh. Bah, nique sa mère Enfin Nixta mère Wow Il est euh, il TP là, oh Il s'est fait pour qui là Il s'est fait pour qui Il a faut aller faire quoi Euh. Bah ça Merde euh, Oula euh. Non, non non non non vous mélangez pas vous deux, vous mélangez pas, je veux pas perdre la trace de WishTap. Ah bah non Et donc au niveau 25 vous pourrez atterrir au marais dans marais prochaine zone qui sera certainement exploitée mais avant je vais peut-être faire le guide sur la magie donc je parlerai euh, des sorts et donc par sort je veux dire genre je les ai pas tous mais il y en a quelques uns que j'ai ici là etc donc j'en parlerai plus en détail avec les niveaux comment les améliorer comment obtenir les matériaux et tout ça j'en parlerai plus précisément dans une autre vidéo et donc euh, j'espère que, ce... que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la relayer à... et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires parce que c'est vraiment ce qui est le plus important, c'est les commentaires, c'est que je puisse essayer de m'améliorer pour chaque vidéo. Et donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Et, et voilà, à plus tout le monde.